Bonsoir à tous, contente de vous retrouver toute seule hein, ce soir, Zoé, elle a attrapé une laryngite, donc bon, c'est pas possible pour elle de participer, elle est pas loin, hein. elle, va, elle va nous aider, elle va m'aider euh, hein, pour monter les thèmes, euh, pour ce genre de choses, alors... Euh, tout d'abord, je vous rappelle qu'on hein, est sur les réseaux sociaux, <rire> il y a euh, Twitter, Facebook, euh, TikTok, euh, on est un petit peu partout, euh, qu'il y a des vidéos qui sont arrivées, qui sont à votre disposition, le mensuel d'avril hein, est en ligne, un peu un certain temps déjà, et puis le calendrier astro de Zoé qui marche très bien, hein et qui résume les temps forts euh, du mois d'avril euh, qui arrive. Ensuite, je voulais euh, bah, vous faire une présentation euh, du LUL. Hein, euh, C'est-à-dire, c'est une plateforme qui va nous aider à lancer notre application de rencontre qui s'appelle 12, hein, dont on vous a déjà parlé. Alors, il y a euh, deux façons de montrer que vous voulez soutenir notre travail, cette application sur laquelle on travaille depuis plusieurs années. D'abord, en contribuant, mais vous pouvez le faire à partir de 1 euro. Hein, il n'y a aucune obligation. Et puis aussi, hein, en partageant l'information avec votre cercle, avec euh, tous ceux euh, euh, avec qui vous êtes en relation, votre communauté. Plus il y aura de monde qui ira participer, montrer qu'il veut participer à, à la naissance de cette application, et mieux ce sera pour nous et pour notre travail. Je vous en remercie d'avance. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder euh, la petite vidéo euh, qu'on a faite et que vous retrouverez sur euh, Ulule, hein, la plateforme dont je vous parlais. I love you like life. c'est une application de rencontre innovante qui a la particularité de reposer sur les compatibilités astrologiques. Tu pourras obtenir tes scores de compatibilité dans 5 domaines, les affinités, la complicité, la sexualité, les sentiments et l'engagement. L'astrologie suscite de plus en plus d'intérêt, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Cette approche est une manière de mieux se connaître, mais pas que. Elle permet aussi d'analyser la compatibilité entre deux personnes. Et c'est vrai qu'en tant qu'astrologue, on nous demande souvent est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre On a donc eu l'idée, Christine et moi, de créer une application de rencontre basée sur les compatibilités astrologiques. On s'est entouré d'ingénieurs et de développeurs pour de calcul de compatibilité astrologique ultra personnalisé qui s'appuie sur l'heure et le lieu de naissance et pas uniquement sur le signe et l'ascendant. Sur chaque profil que tu rencontreras sur l'application, tu verras des scores de compatibilité astrologique qui sont aussi précis que ceux que tu aurais dans une consultation avec un astrologue. C'est une vraie révolution dans l'univers du dating. Alors un score faible ne veut pas dire qu'il y a une incompatibilité, ça veut seulement dire qu'il n'y a pas eu d'interaction trouvée entre vos planètes. Alors il y a d'autres fonctionnalités innovantes sur 12 comme le 12V du jour. Chaque jour 12 sélectionne pour toi un profil avec lequel tu as une très forte compatibilité mais tu ne verras pas ses photos. Alors oseras-tu aller au-delà des apparences et suivre ta bonne étoile Il y a également le 12scope, un horoscope quotidien écrit par Christine Haas. Le téléchargement de 12 est gratuit mais certaines fonctionnalités sont payantes on propose des crédits ou des abonnements pour débloquer ces fonctionnalités. Bien sûr, toutes les catégories d'âge et d'orientation sexuelle sont les bienvenues sur 12. Et puis grâce à la compatibilité astro, pas de triche ou de faux semblants. Et que tu sois fan d'astrologie ou non, les scores de compatibilité sont un excellent moyen pour briser la glace et pour engager la conversation. Si tu crois en l'amour et en 12, va faire un tour sur notre page Ulule. On a prévu plein de contreparties sympas autour de l'astro et de l'amour. 12, c'est l'App des rencontres réussies grâce à l'astrologie. Encore une fois, donc, merci euh, de nous soutenir en allant sur ulule.com. Alors, euh, je vais faire à la place de Zoé hein, l'éphémérite de la semaine, parce qu'après tout, c'est bien pratique. Euh, le soleil va de 7 à 12 degrés du bélier, donc euh, vous savez, le bélier... Gérée par Mars, hein, euh, il y a le côté un petit peu guerrier, on va en parler tout à l'heure avec l'entrée de Mars en cancer. Mercure va de 17 à 29 euh, du bélier, donc elle va s'apprêter très bientôt à entrer en taureau, peut-être que ça nous aidera à négocier plus facilement, mais tant qu'elle est en bélier, eh bien il y a quand même un petit peu euh, d'agressivité dans l'air. Euh, Vénus va de 13 à 20 du taureau, elle va être en conjonction avec Uranus, donc il peut y avoir un retournement de, de situation, hein, euh. Essayez de, de, de voir ce que vous pouvez faire dans votre relation pour la pimenter un petit peu. Jupiter va de 18 à 19 du bélier. Bon, planète quand même plus lente hein, que les autres. Et euh, elle rentrera donc très bientôt dans le troisième des camps du bélier qui va avoir pas mal d'opportunités à saisir. Saturne à 2 degrés des poissons. Elle y est rentrée donc ce mois-ci. Elle commence simplement commence un petit peu son travail, mais bon, on n'y est pas encore, hein? elle n'a pas encore été activée. Euh, pour ce qui est d'Uranus, elle est à 16 degrés du taureau, elle n'a pas bougé, euh, bon, elle est encore plus lente, évidemment, on, on est allé de la plus rapide à la plus lente, hein? vous êtes d'accord euh, En ce qui concerne Neptune, elle est à 25 des poissons, elle n'a pas bougé non plus, et euh, Pluton est à 0 euh, du verso, puisque le 23 mars, donc il y a quelques jours, elle a fait son premier euh, bal dans sa première entrée en Verseau. Donc, les amis, on va parler de l'entrée de Mars en cancer. Hein. Euh, après quand même euh, six mois, plus de six mois passés en Gémeaux. Donc, elle a accumulé énormément d'énergie euh, mercurienne, hein, c'est-à-dire euh, de, de paroles, d'énervement, de, il y, a, il y a un côté très nerveux chez les Gémeaux. Donc là, on va retrouver ce Mars un petit peu gonflé à bloc euh, en cancer. Et le cancer, ça, on va voir euh, ce que ça représente. Mais d'abord, je voulais vous parler un petit peu de la symbolique euh, de Mars, euh, dont le, le logo, euh, enfin, vous voyez, c'est un cercle avec une flèche. Et justement, la flèche, euh, comme Mars, tout plate guerrière, représente hein, les armes de Mars. C'est-à-dire les armes, c'est l'agressivité. Hein, l'arme principale de mars. Euh, elle euh, bon elle joue un rôle euh, vraiment dans le, euh, notre façon d'agir. comment est-ce qu'on va utiliser nos énergies puisqu'elle représente euh, les énergies, euh, les, le courage dont on peut faire preuve hein, et la façon euh, euh, la confiance qu'on a en nous quand on veut... Euh, euh, agir ou alors euh, la façon qu'on a aussi d'esquiver hein, euh, l'action. Euh, je veux dire, tout, tout est euh, dans le signe et le secteur que Mars occupait le jour de votre naissance. Donc, c'est le dieu de la guerre, mais euh, bon c'est aussi une planète qui nous permet d'aller de l'avant hein, et, et, et de, de, de réaliser euh, nos ambitions. De, de, disons que cette énergie... Euh, on la met au service de quelque chose, d'un but, d'une de, de, euh, volonté, euh, c'est vraiment, vous savez, toutes les planètes sont au service euh, du soleil, c'est-à-dire de votre signe natal, euh, et la Lune est au service de toutes les autres planètes. Hein, donc, euh, Mars étant au service euh, du soleil, euh, il y a énormément euh, d'énergie hein, derrière tout ça, euh, de force, hein, aussi, on a des grands... Euh, sportifs, hein, euh, qui ont un, un, un Mars euh, dominant, des sportifs de haut niveau, euh, et il y a en même temps, euh, dans son acceptation la plus euh, haute, hein, euh, chez Mars, euh, du style. Hein, C'est une planète qui, euh, alors quand on en reçoit le meilleur, nous permet d'apprivoiser les énergies, et de, donc de ne pas en être victime, hein, de bien les canaliser et d'agir je dire, avec style, avec classe, euh, euh, sans, euh, vous savez, mettre du désordre un petit peu partout et, et créer de la colère comme il y en a en ce moment, hein, puisque Mars est, est passé euh, à la dissonance de Neptune. C'est ça qui a fichu un petit peu le, le bordel, comme on dit. Hein. Donc, on va euh, avoir un Mars en cancer. Alors, la, la planète est dans le signe euh, des émotions. Hein, qui gère vraiment toutes les émotions humaines, la joie, la colère, la tristesse, l'amertume, enfin tout ce qui est du domaine émotionnel. Et euh, disons qu'au pire, on peut être victime hein, de, de nos émotions. Mais en même temps, le cancer, c'est le signe de la famille, hein, vous le savez. Donc Mars va vraiment se mobiliser pour jouer les protecteurs. Hein, vous allez euh, avoir tous, à votre manière, envie de protéger les autres, euh, en tout cas ceux que vous aimez, hein, euh, que ce soit votre famille ou votre, même votre famille professionnelle, puisqu'on a euh, toutes les, chez, chez le cancer toutes les formes de famille. Euh, alors là, bon, d'après ce que j'ai lu, il peut y avoir une angoisse intérieure intense hein, avec Mars des peurs qui ne se concrétisent pas toujours, qui, je veux dire, surtout quand elle est en cancer, parce que c'est le signe de l'imaginaire. Donc, euh, vos peurs, essayez de les, hein, euh, de les, ra les rationaliser, euh, tout simplement, de ne pas euh, en être victime. Et, euh, bon, si jamais vous êtes, vous êtes en conflit, bah, ne le fuyez pas, affrontez-le et essayez de, de régler le, le problème, de, je veux dire, de ne pas vous carapassonner hein, comme le fait le cancer euh, pour se protéger. Alors, pour les béliers, on va faire rapidement hein, le tour du zodiaque. Pour les béliers, Mars euh, occupe votre secteur 4, donc il euh, y a peut-être des travaux à faire chez vous, ou alors, hein, on est dans l'intime, euh, il est possible que vous vous sentiez un petit peu agressif, hein, depuis que Mars est rentré en cancer, euh, je crois qu'elle est rentrée hier, hein, le, ou avant-hier, le 25. Donc, euh, peut-être, pour le premier décan, pour l'instant, un petit peu d'agressivité... Euh, contre vous-même ou contre un membre de la famille, ou alors vous avez eu un dégât dans la maison. Ce c'est pas, pas exclu du tout. Pour les taureaux, Mars est bien placé. Alors qu'en gémeaux, bon, vous a peut-être un petit peu ennuyé. En cancer, en tout cas, elle est bien placée. Elle vous donne la gnaque pour vous exprimer. C'est-à-dire que vous allez vous imposer vos idées, imposer votre manière de faire, vos vos solutions, euh, euh, mais pas avec agressivité parce que ça n'est pas dans votre nature. Mais attention, hein, vous pouvez être, être passif-agressif aussi hein, euh, sous cette configuration. En tout cas, premier décan, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre pour vous Des petits déplacements, hein, euh, toujours des, des questions de mouvement hein, quand même avec Mars. Euh, des petits déplacements, euh, des démarches à faire, euh, bon... Euh, peut-être aussi une dispute avec quelqu'un de votre entourage, hein, si jamais votre Mars euh, recevait des dissonances euh, à la naissance. En ce qui concerne les lions, et eh bien Mars est dans votre secteur 12, hein, les... non attends, je suis passée des... des gémeaux aux lions, ça va pas, j'ai oublié évidemment le cancer euh, qui... Euh reçoit euh, Mars donc euh, premier décan euh, qui peut euh, se sentir un petit peu agressif hein, euh, et euh, ou alors vous démarrez quelque chose vous avez il hein, euh, y a le côté moteur de Mars qui se qui se met en, en place et qui vous pousse à aller de l'avant à prendre des initiatives à prendre des décisions et euh, à, à, à vraiment euh, Imposez votre volonté. Hein, vous pouvez être un petit peu difficile à vivre euh, parce que euh, tout sera encore une fois lié à, à vos émotions hein, et encore plus, euh, étant donné que Mars euh, est géré hein, par euh, le côté émotionnel euh, du cancer. Pour ce qui est des lions, ben Mars est dans votre secteur 12, donc euh, bon, euh, elle est un petit peu éteinte, on va dire. Euh, pas que vous n'allez pas utiliser ces énergies, mais euh, peut-être vous allez les mettre au service d'une cause, euh, au service d'une communauté, au service en tout cas des autres et pas, euh, pas tout à fait à votre euh, service. Qu'est-ce que dit Delphine Elle dit que j'ai oublié les Gémeaux. Alors je ne sais plus, je ne crois pas. Hein? En, euh, oui, c'est possible que j'ai oublié les Gémeaux. Euh, donc là, j'ai fait les lions hein, avec euh, Mars en 12. Donc je reviens au Gémeaux. Quand Zoé n'est pas là, je me paume. Hein. Euh, oui, oui. Donc le, le Mars est en, en ah, secteur oui. 2. Donc vous, êtes, euh, vous avez plus de besoins, d'envie de désir aussi, la libido euh, s'active. et puis il euh, y a beaucoup de gourmandise, vous êtes peut-être un petit peu insatiable hein, quand, quand Mars est en Cancer. Donc ça c'était pour les Gémeaux, les Cancers j'ai fait, les lions, donc euh, il hein, y a de l'action au service des autres, euh, de l'agressivité parfois aussi, mais pas pour vous personnellement, hein, pour vraiment pour, euh, Servir une cause pour euh, être au, au, au, au profit d'un groupe, euh, au profit de, de, de votre communauté peut-être. En ce qui concerne les Vierges, il faudrait que je note en fait euh, au fur et à mesure les signes que je fais, comme ça ce sera peut-être plus pratique. Alors pour les Vierges, euh, Mars occupe euh, votre secteur euh, de projets, bon, il gère à la fois les projets, la solidarité, l'amitié, euh, la fraternité, euh, tout ce qui est euh, aussi euh, bah, le besoin de vous projeter un petit peu dans l'avenir, d'anticiper, de prévoir, euh, vous serez certainement beaucoup plus prévoyant et alors euh, si euh, votre énergie, bah, vous la mettrez au service hein, de ces projets euh, à moins que vous ayez euh, des amis ou un ami en particulier euh, que vous devez aider, que vous devez soigner, que vous devez euh, à qui vous pouvez rendre des services. Hein. On, on est vraiment dans l'entraide hein, avec un, avec ce Mars en Cancer et vos énergies donc se mettront au service de vos proches ou au service d'une cause aussi hein, que vous défendez. Et en ce moment. Je veux dire, on est nombreux à défendre, à défendre une cause. Pour ce qui est des balances, alors, Mars va être dans votre secteur de carrière. Donc, c'est peut-être le moment hein, de, de pousser un petit peu les choses, de euh, vous dire, bon, il euh, euh, faut que je, vraiment que je me concentre, que je me mobilise sur euh, les actions euh, que j'ai entreprises, sur... Euh, euh, et pas sur les projets mais vraiment sur euh, le travail que vous êtes en train de faire euh, c'est un objectif que vous poursuivez et euh, Mars euh, va concentrer toutes vos énergies pour que ce projet ou euh, euh, pour que cet objectif soit atteint hein. euh, et euh, donc euh, là on est bien évidemment avec euh, le premier décan hein. euh, donc euh, de l'énergie à, à mettre pour atteindre un objectif. Hein. C'est vraiment la description de Mars en cancer dans votre secteur 10. Alors, ne bon, vous pouvez avoir des hauts et des bas de l'humeur. Hein. Attention à ne pas les exprimer de manière trop euh, euh, agressive, hein, finalement. Hein. Mars est quand même agressif hein, d'une manière ou d'une autre. Pour ce qui est des scorpions, c'est votre planète, hein, une de vos planètes maîtresses et elle est en très bon aspect en cancer, elle est dans votre secteur neuf. Donc, euh, si vous voulez, vous allez euh, mettre votre, euh, vos énergies à, à votre service, c'est-à-dire qu'on euh, va, euh, va sentir qu'on peut avoir confiance en vous si on vous confie euh, un travail, euh, un gros dossier, euh, quelque chose... Euh, euh, que vous pouvez réaliser, hein. il, y a, il y a une réalisation euh, avec, euh, et avec euh, un petit facteur chance quand même hein, dans le secteur 9, c'est le secteur jupitérien, donc euh, il est très possible que ce que vous allez euh, entreprendre, ce que vous allez mettre en place euh, bénéficie d'un petit coup de pouce du destin ou euh, bon, d'un coup de pouce d'un ami, hein, on ne sait jamais. En tout cas, ça va être une bonne euh, période. Hein. Vous allez euh, même pouvoir faire du sport, hein, euh, de la compétition pour certains. Euh, pour ce qui est des sagittaires, donc euh, Mars occupe au secteur 8. Alors, c'est un secteur difficile à interpréter. On vous l'a toujours dit. Euh, il, faut, euh, il y a des hauts et des bas hein, au niveau de l'énergie. Euh, alors, il faut être productif. Hein, il faut vraiment... Euh, travailler plus pour gagner plus d'une certaine manière et euh, en même temps il y a des moments euh, un peu down vous voyez où euh, vous ne voyez pas l'utilité de ce que vous êtes en train de faire hein. ça, ça ça va de, de, de, de, de, dans des extrêmes hein, si vous voulez d'un côté vous allez vous investir à fond hein, dans, dans un euh, pour atteindre un, un but pour faire quelque chose euh, et, et puis à d'autres moments, vous allez avoir envie de lâcher prise, vous trouverez que euh, tout d'un coup, ça n'a plus euh, ou ça n'a plus d'intérêt ou ça ne vous motive plus. En fait, avec un Mars en 8, on a besoin de se trouver des motivations euh, de façon à transformer les, les énergies qui ont, pourraient être négatives et, et se retourner contre nous, à les transformer en énergies positive pour euh, aller de l'avant et concrétiser nos projets euh, Mars en cancer pour le Capricorne il s'oppose à vous, la planète s'oppose à vous, euh, donc euh, il y a forcément du rapport de force dans l'air, euh, peut-être un, un petit conflit à gérer ou euh, un partenaire, un associé qui va être de mauvaise humeur qui va vous gâcher un peu vos journées, mais bon Autant vous le dire, ce n'est pas un aspect qui va durer très longtemps. Hein. Donc, c'est l'affaire de quelques jours, hein, où vous aurez à supporter les humeurs de quelqu'un hein, qui, qui... Ça vous mettra en rogne, mais vous garderez ça à l'intérieur, hein, parce que vous voulez pas de conflit, là, c'est clair. Hein. Quand Mars est de l'autre côté de votre viac... On a, vous n'avez pas envie, vous préférez faire des compromis euh, plutôt que d'affronter de, euh, de, euh, les gens. Si Mars était chez vous, ce serait différent, hein, évidemment. En ce qui concerne nos amis euh, Verseau, Mars en cancer est dans votre secteur du travail et, et de la santé, donc bon, euh, de la forme, on va dire. Donc euh, certainement, il faut euh, utiliser vos énergies pour... Euh, de manière saine hein, euh, un esprit sain dans un corps sain c'est à dire que vous pouvez avoir l'esprit très critique beaucoup penser beaucoup réfléchir et puis en même temps justement euh, étant donné que ça va vous énerver tout ça faire de l'exercice euh, de manière à dépenser euh, votre énergie et à ne pas euh, être victime de votre nervosité de vos inquiétudes euh, hein, euh, c'est, bon, certes, c'est pas toujours une période, c'est pas toujours facile, hein, pour le verso, euh, le, ce Mars dans un signe d'eau, mais, euh, parce que, euh, finalement, vous êtes un peu victime des, des émotions, mais pas forcément les vôtres, les émotions des autres, hein, euh, donc, euh, bon, encore une fois, ça dure pas très longtemps, on va terminer avec les poissons, euh, Mars est dans votre secteur 5, donc extrêmement bien placé, alors, si vous voulez faire une rencontre un petit peu sexy, sensuelle et tout, c'est le moment. Le Mars vous demande simplement de, de faire le premier pas, d'essayer d'être celui ou celle qui va séduire. L'énergie martienne va se mettre au service de votre pouvoir de séduction. Et je pense que vous arriverez à prendre quelqu'un dans vos filets. En tout cas, profitez euh, des jours qui viennent, premier décan toujours, euh, pour exercer vraiment votre pouvoir de séduction. Donc voilà, j'ai fait le tour du zodiaque. Euh, donc on va peut-être prendre un thème avant de, de recevoir Evelyne. Euh, Zoé, tu m'as préparé euh, un thème. Alors... La pauvre, elle ne peut pas parler, donc elle écrit. <rire> donc, merci. Alors, Lily, c'est ça, du 3 avril 90 à Limoges. Donc, elle veut savoir le côté professionnel. Donc, Lily, vous êtes euh, ascendant balance, vous êtes un bélier ascendant balance, en conséquence de quoi? Hein, ce sont les signes opposés. Donc, vous avez, euh, euh, comment dire, euh, vous êtes à la fois très dynamique dans l'envie le, dans d'aller de l'avant et en même temps, avec l'ascendant balance, ben, vous faites un petit peu attention aux autres. Donc, ça vous oblige à, à temporiser, à, vous êtes... Euh, vous pouvez être très gentille et euh, par moment, on ne sait pas pourquoi, euh, vous mettre à être plus agressive, hein, c'est-à-dire plus bélier. D'autant plus que vous avez Mercure également en bélier. Hein, donc, il ne faut pas euh, essayer de vous raconter des histoires. Hein, vous réagissez, vous êtes extrêmement réactive. Hein. Alors, votre soleil est en secteur 6, dans, justement dans le secteur du travail. Hein, vous posez une question sur, le, sur votre carrière hein, et comment ça se déroule. Euh, donc vous aimez votre travail, c'est très important pour vous avec le soleil euh, dans ce secteur 6. Mais il se trouve que vous avez votre secteur de carrière avec la lune dessus, ça c'est très bon euh, en temps normal, hein? vous devez être quelqu'un qui est ou très apprécié dans, dans son travail, populaire même. Mais bon, Pluton vient d'entrer en verso et s'oppose à cette conjonction de la lune avec euh, de la lune et, et du milieu du ciel hein. euh, alors avec Pluton vous savez on peut se trouver dans une impasse c'est à dire que peut-être là où vous êtes vous avez pris conscience que vous ne pouviez pas évoluer euh, qu'on ne vous donnait pas peut-être les outils euh, pour euh, pouvoir faire la preuve de ce que vous êtes capable de faire et je pense que vous êtes capable de beaucoup hein, euh, Étant donné que, euh, alors, cela dit, vous avez un, un, une dissonance, je n'avais pas vu, hein, entre le Soleil et Neptune. Est-ce que euh, vous avez du mal à vous entendre, peut-être, avec des collègues Est-ce que, euh, bon, il n'y aurait pas justement, on vous reprocherait pas euh, de euh, d'être un petit peu trop euh, autoritaire euh, un peu trop, euh, euh, comment dire, vous avez probablement eu une fratrie avec laquelle, euh, hein, des frères et sœurs peut-être, avec lesquels il y a, y a eu des problèmes et, et ça se reporte euh, sur vos relations avec vos, vos collègues, euh, est-ce que vous pouvez me répondre, hein, parce que là je parle toute seule depuis un bon moment et... Euh, ben, j'aimerais bien que vous me m'éclairiez sur ce que je sur ce que je vous ai dit sur l'espèce de de d'impasse hein, dans laquelle vous pouvez être euh, en ce moment sur le plan euh, professionnel euh, et, et, et je, je pense que les choses il y a quelque chose qui va se concrétiser euh, d'ici le, le 20 mai, hein, est-ce que vous allez, oui, vous faites une reconversion, ah oui. et ça a du mal à prendre, donc je doute beaucoup, voilà, oui, vous êtes complètement dans l'ambiance hein, plutonienne, vous allez douter encore pendant un certain temps, étant donné que Pluton est une planète très lente, mais peut-être que c'est bien que vous doutiez, euh, dans la mesure où euh, ça va vous permettre euh, ben, d'avancer, proba probablement, je veux dire, vous allez faire des essais, erreurs, euh, euh, probablement euh, de manière à, à savoir exactement quelle est votre voie. Vous étiez dans quoi et vous vous êtes reconverti dans quoi je, je me pose la question, je me demande si... Euh, vous ne devriez pas peut-être euh, entreprendre quelque chose euh, par vous-même, euh, monter votre propre structure, euh, euh, <rire> être... Euh, je pense que vous avez une certaine influence sur les autres. Donc, euh, c'est possible que euh, vous changiez encore... Euh, de, de direction Vous changer de direction à oui, elle n'a pas une super entente au niveau de la communication dans la fratrie bon, ça c'est un hein? oui, donc ça se reporte forcément euh, dans vos relations avec euh, vos, vos collègues comme je l'ai dit tout à l'heure mais bon euh, je pense que vous avez euh, bon, vous avez plutôt à, à l'ascendant donc je pense que vous avez quand même des ressources euh, internes, euh, une force intérieure hein, euh, qui va obligatoirement euh, vous permettre de, de avec euh, cette opposition de Pluton, euh, de libérer des énergies euh, qui, qui sont enfouies hein, euh, en vous, que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent. Vous êtes quand même assez jeune, hein, vous êtes de 90 euh, donc vous avez 32, vous allez avoir 33 ans, euh, donc euh, il y a certainement des, des parties de vous-même qui ne sont pas encore complètement développées, dont justement cette force dont je vous parle, la force plutonienne, euh, qu'on qu qu ne développe pas tout de suite, surtout que Pluton est bien dans votre maison 1, mais elle est loin de l'ascendant, donc... Euh, euh, est-ce que le carré d'Uranus à mon mars joue un rôle dans ce blocage alors le carré d'Uranus qui est en taureau à Mars a... oui mais il est quasiment euh, il est quasiment terminé hein, ce carré puisque fin mai euh, Mars va euh, Uranus va aborder le troisième décan euh, du, du taureau donc moi à mon avis c'est l'année dernière que vous l'avez eu et que vous avez probablement décidé de changer de direction, de faire une formation. Moi, je pense qu'il est dynamique, hein, ce carré Mars-Uranus, d'autant plus que vous avez le trigone de Mars à l'ascendant, sextile Soleil-Mars. Bon, alors, vous avez Mars-Pluton en dissonance. Hein. Ça, c'est... Je pense qu'il s'est passé des choses dans, dans votre enfance qui, qui, qui font blocage aujourd'hui. Hein, mais on n'a pas le temps d'approfondir, c'est dommage. J'aimerais bien qu'on en parle en, en consultation. Mais il y a forcément euh, quelque chose de, de, de votre enfance, euh, une étiquette qu'on vous a mise, quelque chose qu'on vous a imposé, euh, qui, qui a servi de blocage. Et, et je pense qu'Uranus vous a... Euh, quelque part mis dans la tête euh, qu'il fallait euh, débloquer. Hein, euh, qui, que, ça vous a permis de voir, en fait, euh, ce qui se passait. Hein, donc, euh, honnêtement, il euh, y a vraiment euh, à réfléchir un petit peu sur le passé de manière à pouvoir aborder euh, cet avenir euh, qui se dessine hein, avec l'opposition de Pluton que je, personnellement je ne trouve pas forcément mauvaise même si bon vous allez devoir peut-être même à l'issue d'une formation vous former sur le tas hein, pour un autre job maintenant bon le domaine dans lequel vous êtes je ne parce qu'avec, vous euh, n'êtes pas dans le, des trucs très luxe, féminin, euh, la mode ou quelque chose comme ça. Hein, je me demande. Ah, vous êtes dans le digital, me souffle Zoé. Elle essaye d'écrire à l'envers, mais vraiment, vraiment je ne comprends pas ce que tu as mis. Vénus, ah oui, Vénus en Lyon, oui, mais elle ne elle, elle va pas revenir à zéro. Hein. Elle reste dans, dans votre secteur 10 tout l'été. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, est-ce que ça ne va pas jouer plutôt sur le plan affectif hein, On peut se poser la question, hein, parce que quand même, elle, elle est en 4, Vénus, donc elle est dans le secteur de la famille. Et, euh, bon, cela dit, c'est quand même une planète de satisfaction, de bien-être, euh, euh, d'accord. Alors, vous pouvez signer un accord. Mais, bon, euh, je, je reste réservée euh, par rapport à, quand même, à la dissonance de, de Pluton. Euh, je pense que, vraiment, euh, le temps va être votre allié, là, dans cette affaire, euh, pour... Euh, y voir plus clair. Hein. Alors, elle hésite à faire une formation de graphiste. Moi, je trouve que ça vous irait très bien parce que le, le, le secteur professionnel en Lyon, le Lyon est quand même le, le, le signe de, de, de la beauté, des belles, euh, de, de, de certaines choses, de, de l'art, hein, qui vont euh, euh, avec l'image aussi. Euh, donc, euh, moi, ça c'est avec l'ascendant balance en plus, il faut que vous fassiez quelque chose qui a un côté créatif et artistique. Donc, bon, on en reparle quand vous voulez, hein. ma chère Lily. Bon courage! Donc, si vous voulez, comme Lily, que nous fassions une consultation vous avez le choix entre Zoé et, et moi, bien sûr, euh, vous nous écrivez et euh, on vous donne un rendez-vous téléphonique et on approfondit hein, votre thème, on vous donne des clés pour mieux gérer votre vie, pour mieux euh, vous entendre avec les autres ou comme une, une personne que j'ai eue l'autre jour, pour... Euh, mieux apprendre à séduire avec vos atouts euh, hein, parce que j'ai beaucoup de personnes euh, qui sont seules qui aimeraient bien faire une rencontre et donc euh, on leur donne Zoé et moi euh, je, bon, on ne fait pas ensemble les consultations mais euh, on, on vous donne des clés pour euh, hein, et des dates aussi auxquelles votre séduction sera peut-être plus, plus active Hein, ou alors vous pourrez trouver un, un boulot. Enfin bref, donc euh, là on va donner la parole, est-ce qu'Evelyne est là Stéphane, oui Evelyne est là, donc je lui dis bonsoir Evelyne et je vais peut-être lui laisser la parole. Bonsoir Christine, bonsoir à tous et à toutes voilà, ben moi je vais vous parler des prévisions numérologiques pour le mois d'avril 2023. Comment cela se compose-t-il Et eh bien voilà, le mois d'avril c'est un mois 4, janvier, février, mars, avril, donc le quatrième mois de l'année, avec une année universelle 7 qui est 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3, ce qui donne un climat mensuel, 4 plus 7 égale 11 et comme on, on, on fait une numérologie à neuf chiffres, eh bien on, on réduit ce chiffre, ce qui fait 1 plus 1 égale 2. Donc ça sera une ambiance, euh, un climat mensuel sur le, le plan universel, général, c'est-à-dire pour tout le monde, 2. Alors, que signifie ce, ce chiffre 2 Alors.. J'ai écouté les, les prévisions que, que Christine a faites là avec Zoé. Effectivement, ça rend, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait dans le même sens. Ce qui est normal puisque nous allons euh, nous nous diriger vers un mois qui est aussi d'entraide, d'ouverture, qui allie amour, amitié. À savoir que le 2, le on parlait de peur tout à l'heure. Le 2 peu, le peut être double et à double à double tranchant puisqu'il amène dualité, incompréhension et même susceptibilité. Alors, ce chiffre, il est ambigu, on va dire parfois un peu sournois. Il montre des signes de faiblesse, de soumission et aussi de naïveté. Alors, nous pourrions être amenés justement à avoir à des disputes parce que on ne sera pas sur la même longueur d'onde et on sera des films, on imaginera plein de choses. Mais c'est aussi un mois où on va pouvoir résoudre des problèmes, même complexes, et trouver des solutions, sachant que dans cette période, on a une tendance à intensifier les, les événements. On est plus sensible, on est plus euh, lunatique, on va pouvoir dire ça. En ce qui concerne le travail, les relations, alors tout ce qui a été mis en route le mois précédent, c'est-à-dire dans un mois universel 1, ce qui n'est pas pareil que dans son année personnelle, eh bien les, les choses vont se mettre en place petit à petit et puis euh, perdurer. Il y a donc un, un prolongement de ce qu'on a commencé ce mois de, en ce mois de mars. Voilà. Incertitude, c'est vrai en ce qui concerne un changement attendu parce qu'il peut y avoir des dates qui sont décalées, Puisque le rythme se ralentit, donc il y a parfois quelques petites embûches, quelques petits euh, freins qui viennent se mettre euh, sur notre chemin. Mais sachez que vos projets vont quand même aboutir et qu'ils seront remis à plus tard sans pour autant être abandonnés. Hein. Alors, on va dire que la vision que l'on se fait des choses, euh, images, idées, est tout à fait euh, personnelle et pas forcément adapté à la stricte vérité puisqu'on est un petit peu dans ces dans une vision des choses erronées on voit les choses Oui. Euh... quest que, que, que Oui, on a un voilà, petit souci, revenir, mais voilà. ça va. Euh, Evelyne voilà. va revenir très très vite, les amis. Voilà, je suis là. Bon, je disais donc que vos besoins vont être clairement formulés euh, parce qu'il ne faut pas avoir de déception et garder quelque chose sur, sur le cœur. Alors, on va dire que tous ces changements-là dans ce, dans ce mois d'avril vont vous conduire à être en contact avec des personnes que vous affectionnez. Vous allez rechercher euh, la compagnie euh, d'amis, de, de, de proches euh, qui répondent à vos attentes. Vous pourrez être peut-être dans des confidences, à tout ce qui concerne euh, comment un profil que vous vous y étiez peut-être mis en tête va, va faire son effet. Voilà. Dans le meilleur des cas, on va dire que c'est l'harmonie sous toutes ses formes, le couple, les rencontres également. Donc si vous êtes un cœur à prendre, c'est certainement le, le moment de, de vouloir rencontrer l'âme sœur. Pourquoi ben, On arrive au printemps, on voit bien les pigeons, hein, copules, ils font leur petit nid. Ben, nous aussi, nous avons envie de, de ne pas faire cavalier seul et puis d'être à deux. Voilà, ce mois va apporter d'avril donc le renforcement des liens, une douceur et un apaisement, mais à savoir que quand on a un chiffre, il peut être positif ou négatif, alors après c'est suivant le thème natal. Euh, on va chercher à collaborer davantage, à chercher un partenariat, à se rassembler, aussi bien dans le domaine pro que familial ou privé L'entraide va être euh, le mot d'ordre, puisqu'on aura Evelyn, envie. De... Evelyn, Evelyn. Oui, pardon. On a perdu. Euh... On a perdu... Veut... Ouais, on a perdu la connexion. Perdu la connexion. Je... Ah parce je que dire. moi je, je, je n'avais pas de, de rouge, donc pour moi c'était bon. Ouais, ouais, mais, euh, on a... Alors que fait-on? J'attends vos... <rire> vos directives. Et avril parce qu'on a eu un problème d'électricité. Oui, oui, oui. Deux secondes. Donc, sommes-nous en ligne ou pas Donc, apparemment pas. Ah, ça enregistre pas, hein, quand même. D'accord. Donc, euh, si nous sommes en ligne, euh, c'est très bien. Je vais pouvoir peut-être continuer si nous sommes en plein enregistrement. Je disais donc que des oh, possibilités... On perd nos repères. <rire> oui. Alors, je disais que, est-ce que je continue Oui, l'entraide arrive, mais pas seulement. Il y aura plus de possibilités qui vont être offertes, une main qui va être tendue en notre direction, et c'est bien souvent les femmes qui vont jouer ce rôle, puisque le chiffre 2 est un chiffre féminin. Alors, je disais donc qu'on est plus sensible que jamais on va pouvoir être chagriné, prendre la mouche pour un rien, être plus susceptible, émotif, et croire que l'on nous en veut ou que l'on nous tend un piège parfois. Mais en fin de compte, tout ça n'est que irréalité. Il va falloir réviser ses jugements et évaluer les, les choses à leur juste valeur, puisqu'on aura une tendance à envenimer les choses et avoir les choses plus conséquentes qu'elles ne sont. Donc là tempérance elle doit être de mise pour ne pas graver toutes ces situations côté sentimental alors là le cœur s'emballe vous allez pouvoir faire des rencontres vous lier davantage euh, attention les liens peuvent être distendus ou renforcés c'est le double de ce chiffre 2 une rupture est possible si on n'est pas bien dans son couple et sinon eh bien on se rapproche à part ça, bien, il y a une possibilité d'officialisation, une présentation d'un nouvel élu, et puis les coups de foudre euh, peuvent être plus nombreux en raison de, de ce mois, euh, de ce mois euh, euh, plus spécialement fait pour euh, les rencontres sentimentales. En un mot, c'est l'ouverture ou la discorde, alors il faut choisir son camp. Ensuite, suivant le thème natal et votre année personnelle, bien, il y aura des nuances à prendre en considération. Ceux qui seront le plus avantagés, je vais, je vais rappeler le mode de calcul pour connaître son année personnelle, on prend son jour de naissance, son mois, si vous êtes né le 3 mars, eh bien vous ferez 3 plus 3 plus 7 et ensuite le chiffre final, ben, ça sera celui de votre année 2023. Alors pour les années personnelles 1, 6 et 8, eh bien, ça va être plus facile de prospérer, de prendre des initiatives et d'avancer. Les moins favorisés vont être ceux qui sont en années 4, 5, 7 et 9 parce qu'ils vont devoir se battre et se débattre pour faire avancer leur projet et il y aura davantage de travail, donc il va falloir s'accrocher. Pour les années 2 et 3, eh bien, elles sont plus neutres. Donc, euh, vous aurez un petit peu du... vous aurez encore sous le coude hein, pour faire ce que vous désirez, sans, sans pour autant avoir de, de, de problèmes particuliers. Si je prends les années personnelles euh, plus globalement, on va dire que si vous êtes en année 1, Bien attention, là vous allez peut-être avoir une une rencontre agréable, une libido plus exacerbée, un petit coup de pouce va être donné à votre relation euh, pour que ça soit plus fusionnel, euh, pour avoir des des jeux amoureux. Vous allez passer à la vitesse supérieure et puis faire grandir votre amour ou euh, ou alors euh, opter pour la, la deuxième solution qui est de faire une rencontre à tout prix. Côté pro, bien, le, le mot d'ordre, va être de, de ne pas trop s'en faire. Vous ne ferez pas du surplace, au contraire, vous allez peut-être avancer trop vite, il va falloir peut-être un petit peu freiner vos élans. Mais euh, le petit X, c'est l'argent qui rentre facilement, mais qui se dépense tout autant. En année 2, c'est une belle approche, hein, puisque l'année 2, on va dire 2 plus le mois d'avril qui est 4, ça vous donne un mois 6. Donc, il y a une belle approche en ce qui concerne les relations, les contacts. Si vous faites une, une formation, si vous avez un nouveau job, eh bien, c'est plutôt bon pour vous. Vous pouvez également avoir une mission, faire un séminaire. Si vous êtes dans une attente de, de négociation, eh bien, tout est possible, peut-être sur le plan immobilier. C'est une bouffée d'oxygène qui vient un petit peu booster votre morale. Voilà, si vous êtes en année 3, bien vous allez être dans une année, dans un mois de spirituel où vous allez avoir envie de rêver, peut-être de revenir à de vraies valeurs, c'est-à-dire, je ne sais pas, manger plus sainement, euh, euh, opter pour la pensée positive, euh, avoir de véritables valeurs et puis vous entourer de personnes euh, au grand cœur. Alors, on va dire que en couple, eh bien, vous allez peut-être prendre du recul, c'est peut-être là le, le hic, parce que vous aurez envie de, de ne pas partager, mais d'être plus en retrait, en recul par rapport à votre relation. Et puis, si vous recherchez l'âme sœur, eh peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde que vous et qui a des, des goûts communs. En année 4, vous serez dans un mois 8. Alors, une énergie... Euh, à toute épreuve, hein, vous, allez, euh, vous allez déplacer des montagnes, atteindre des sommets, il y aura peut-être une certaine popularité hein, dans votre travail, ou si vous faites un métier euh, sur le devant de la scène, c'est le moment justement de, de vous faire connaître. Euh, attention à l'impulsivité, sur la route également, hein. Question finance, eh bien vous aurez de, de nombreux frais, mais vous aurez également une rentrée d'argent plus importante. Et en amour, eh bien vous serez plus déterminé que jamais à jouer un rôle dans votre couple. Si vous êtes en année 5, c'est un, un besoin d'apaisement parce que vous serez dans un mois neuf. Alors, vous aurez besoin de mots réconfortants, d'une de, de, profonde amitié, de, de propos bienveillants, qu'on vous fasse des compliments, etc. Vous aurez aussi envie de séduire, et puis, mais vous pourrez peut-être être, être blessé par un mot ou une parole qui vient, vous viendra d'ailleurs. Mais euh, il y aura moins de pression et puis par magie, eh bien, tout va s'en aller euh, dès le mois prochain. En ce qui concerne l'année 6, eh bien vous serez dans un mois 1 puisque 6 plus 4 égale 10 soit 1, ça va être le, le, le temps de, de vous booster si vous devez, je ne sais pas moi, prendre un, un nouveau travail, avoir une tâche plus ardue si on vous confie des responsabilités, et eh bien là, euh, vous serez en phase avec vous-même et avec votre employeur parce que vous voudrez démontrer toutes vos compétences. Si vous avez une histoire amoureuse, eh bien vous aurez des arguments pour séduire et puis vous aurez peut-être envie de, de plus d'intimité, de cajoler votre partenaire, de prendre des décisions, d'aller en week-end, etc. Si vous êtes en année 8, eh bien là, vous serez dans un mois personnel 3, ce qui va vous apporter une bouffée d'oxygène, de la chance, c'est-à-dire vous allez pouvoir euh, développer, euh, je ne sais pas moi, euh, peut-être un, un projet qui vous tient à cœur, euh, développer, je ne sais pas, une application, puisque l'informatique ou les ondes sont fortement... Euh, Impacté. Euh, si vous êtes dans le commerce, c'est tout bon. Votre chiffre d'affaires grimpe. En quelque sorte, vous allez prendre de la hauteur avec une atmosphère bienveillante. Vous allez vous sentir euh, euh, dans le meilleur des mondes et vous serez beaucoup sollicité. En année personnelle 9, je connais beaucoup de personnes qui sont en année personnelle 9, euh, vous serez dans un mois 4, 4, euh, vous serez dans un mois, euh, oui, euh, 4, puisque euh, 4 plus 9 égale 13, soit 4. Alors là, vous avez des perspectives sur le long terme. Si vous avez mis quelque chose en route, si vous avez un projet, ne soyez pas frustré pour autant, parce que si vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais les choses vont vont venir à vous, vous allez vous mobiliser, vous allez vous dépasser et prendre des engagements, surtout professionnels. Une récompense sera, sera au bout, n'ayez hein. pas de doute. Vous allez être sur tous les fronts, vous allez penser euh, que les choses n'arrivent pas à temps, c'est vrai, vous pouvez avoir quelques retards, mais à partir du mois de, de mai, là vous vous allez avoir des, des résultats, euh, qui vont vous combler. Alors, vous allez être sur tous les fronts et puis, euh, si vous pensez à, vo à la partie amoureuse, eh bien, elle viendra un petit peu plus tard parce que vous n'allez pas pouvoir être partout. Voilà, c'était le climat du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez passer un bon mois d'avril et puis, je vous dis au mois prochain, à bientôt. Si vous voulez me lire, eh bien vous pouvez me retrouver sur le magazine Vous et votre avenir ou sur mon site il y a également toutes les prédictions que je vous ai données maintenant sur www.evline9.fr et puis aussi je donne des consultations, euh, vous pouvez me joindre sur mon site. Je vous dis à bientôt et puis euh, passez un bon mois d'avril et puis finissez bien ce mois de mars 2023. À bientôt, au revoir. À bientôt Evelyne, merci beaucoup pour ce numéroscope, on se retrouve le mois prochain. donc. Euh... Alors, bon, bah, c'est à mon tour hein, de, de vous faire quelques prévisions euh, avec la conjonction. Euh, non, ce n'est pas une conjonction. Hein, c'est une conjonction entre Vénus euh, en taureau et Uranus, donc la conjonction euh, démarre, hein, elle n'est pas encore exacte, mais on dit toujours <rire> que c'est lorsqu'une planète applique, c'est-à-dire qu'elle est avant hein, la conjonction, eh bien, c'est là que c'est le plus fort. Donc, qu'est-ce que euh, la rencontre de Vénus et Uranus en taureau euh, Déjà, Vénus domine, elle est chez elle. Donc, elle a, euh, disons, la, le pouvoir sur Uranus. Donc, ça va être euh, à vous, hein, euh, peut-être, de mettre du piment dans votre relation de couple, ou alors de sortir avec des amis, d'aller de, sur les réseaux sociaux et euh, d'avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un. Hein. Disons que c'est un peu euh, un, un résumé rapide, euh, bon, et qu'il peut y avoir effectivement aussi des côtés euh, négatifs. Hein, euh, une conjonction Vénus-Uranus, si elle se trouve en dissonance avec, euh, avec Mars dans votre thème, par exemple, ça peut donner... Euh, un moment euh, de cassure, un moment de rupture, mais bon, ça ne dure pas. Hein. De toute façon, Vénus, c'est rapide, hein. Elle va passer très rapidement et euh, je pense que ce sera l'affaire d'une journée ou deux, hein, pas plus. En conséquence, bon, on va commencer par les béliers, bon, ça se passe en taureau dans votre secteur 2. Alors, il est possible que ce soit une question d'argent hein, euh, que vous ayez sous... Euh, brusquement, euh, vous recevez un courrier, vous devez payer quelque chose, euh, hein, euh, c'est urgent, il faut le faire tout de suite. Ou alors, hein, ça peut être aussi juste euh, l'argent qui rentre alors que vous ne l'attendiez pas et que euh, bon, c'est totalement imprévu. Donc hein, on est dans le registre quand même plus euh, euh, financier qu'amoureux, parce que sur, sur le plan amoureux, alors ça peut... Euh, Faire aussi beaucoup de jalousie, de possessivité. Bon, faites attention, hein, tout simplement, à pas être trop sur le dos de l'autre. Pour ce qui est des taureaux, ça se passe chez vous. Hein. Alors, de deux choses l'une, où, effectivement, il y a quelque chose d un moment très spécial dans votre vie relationnelle, dans votre vie de couple, que ce soit une rupture ou... Un, un événement qui survient euh, que vous n'attendiez pas, ou alors si vous êtes célibataire, et eh bien c'est le coup de foudre. Hein. Ça, de toute façon, il euh, y a quelque chose de surprenant, d'inattendu, euh, euh, d'autant plus donc que ça se passe chez vous. Euh, ça peut être euh, également un coup de foudre amical, hein, on est euh, souvent avec Uranus, hein, on est dans l'amitié, l'amitié amoureuse. Euh, bon, ça peut être euh, donc un excellent moment, comme ça peut être euh, hein, hyper euh, dur s'il s'agit euh, d'un moment de, de cassure. Les gémeaux, ça se passe dans votre secteur 12. Ah bon D'accord. Euh, pour ce qui est donc, euh, bon, c'est positif euh, pour euh, les Gémeaux qui sentiront euh, les choses passer euh, assez rapidement. Euh, alors, les signes qui vont peut-être avoir à en souffrir, euh, euh, bah, le lion, hein, puisque ça va être dans votre deuxième décan euh, et, bon, Vénus et Uranus se trouvent en haut de votre ciel, donc il peut y avoir une rupture de contrat, euh, ou alors une remise en question, hein, qui peut aboutir après à une négociation, à quelque chose, hein. mais bon, c'est vraiment euh, un, un moment aussi qui risque d'être un petit peu marquant, euh, euh, peut-être source d'inquiétude et dans, de d'angoisse hein, pour vous. Et pareil pour les scorpions. Alors, les scorpions, ça va se jouer dans le domaine <coughs> affectif, dans le domaine relationnel, où vous aurez très certainement, euh, il y a une remise en cause, hein, qui, qui a commencé depuis déjà un certain temps. Donc, euh, ça se discute, ça se dispute peut-être. Mais euh, bon, il, y a, il faut que vous trouviez le moyen Hein, de, de, comment dire, de mieux gérer votre relation à l'autre et de mieux définir vos attentes vis-à-vis -vis des autres surtout hein, ou de l'autre il, il y a vraiment une mise à plat à faire hein, au niveau relationnel à la fois dans vos comportements et peut-être aussi dans la relation que vous vivez en ce moment en ce qui concerne les versos, c'est euh, bon, dans votre secteur 4. Alors peut-être il euh, y a une affaire familiale, il y a quelque chose, euh, hein, deuxième décan, début du troisième, euh, peut-être que vous allez déménager, hein, euh, ou que euh, vos enfants euh, quittent la maison, ou vous euh, voyez, il y a quelque chose euh, d'un peu euh, émotionnel, euh, affectif, mais ce n'est pas forcément une rupture... Euh, amoureuse hein, ou alors euh, peut-être si vous aviez quelqu'un depuis longtemps que c'était devenu une habitude que vous n'aviez plus vraiment de passion pour cette personne ben ça peut voilà ça peut vous pouvez avoir envie d'autre chose hein. besoin de changement hein, souvent avec uranus euh, alors euh, au positif on a vu que c'était bon euh, pour euh, euh, pour les béliers, c'est bon également euh, pour les vierges, hein, c'est excellent. Euh, bon, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va être peut-être d'origine étrangère, hein, c'est possible, ou alors qui est complètement euh, différent de votre idéal, euh, qui vient d'un autre milieu. Euh, en tout cas, il y a quelque chose d'étrange de nouveau, euh, hein, assez, euh, qui vous impressionne, hein, quelqu'un qui peut vous impressionner. Euh, les Capricornes aussi, c'est excellent pour vous, euh, peut-être que vous ouvrez enfin votre cœur, euh, parce que vous avez une meilleure image de vous aussi, hein. il, y a, il y a quelque chose qui a évolué dans l'image que vous aviez de vous, et qui vous permet justement hein, euh, de vous ouvrir à l'autre, de, de, de, de, peut-être d'accepter, hein, d'être amoureux, de vous adapter euh, à, à, à quelque chose de, de différent dans le rythme euh, si vous êtes en couple, par exemple, dans le rythme du quotidien, vous pouvez changer quelque chose qui fait que ben, vous serez plus à l'aise avec vous-même et avec l'autre. Euh, bon, les poissons aussi, hein, c'est très bon pour vous, ça se passe dans votre secteur 3. Alors, il peut y avoir un petit flirt, hein, quelque chose qui va... Euh, vous occupez la tête, hein, vous allez y penser beaucoup, et des pensées très agréables, très sensuelles, des fantasmes, vous voyez, vous allez être beaucoup, ça va peut-être plus se passer dans votre tête que dans la réalité, quoique hein, le taureau, signe de terre, il faut quand même conclure, hein, donc euh, je pense que euh, si vous si vous y mettez euh, de l'énergie et de la volonté, ben vous pouvez dépasser peut-être votre timidité et faire le premier pas, hein, si quelqu'un vous plaît en tout cas. Voilà, ce qui concerne, je pense que j'ai fait euh, le tour, et donc on va en rester là pour euh, ce soir, parce que bon, euh, les problèmes techniques euh, aidants, euh, euh, ce n'est pas très facile, Zoé n'ayant pas de voix, ce pas facile non plus, donc je vous rappelle notre campagne Ulule, c'est important hein, que vous alliez faire un petit don ou vraiment que vous nous souteniez, elle dure jusqu'au 17 avril, donc vraiment on compte sur vous, on compte sur vous aussi pour éventuellement des consultations. Et euh, bah, d'aller voir ce qui se passe euh, sur nos réseaux sociaux. Et puis, je vous promets que mardi prochain, tout sera rentré dans l'ordre. Hein? Ah non, Zoé dit non, pourquoi Ah, elle déménage. Bon, peut-être qu'on le fera le jeudi. On vous préviendra, de toute façon, hein? allez regarder sur, sur la chaîne. Rendez-vous sur la chaîne pour vous dire exactement quel jour on, on se retrouve la semaine prochaine. Bon, décidément, c'était très uranien hein, ce, ce soir, l'électricité qui fonctionne mal, qui nous déconnecte, Vénus Uranus, bon, ce qui était prévu change de jour, bon, enfin bref, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne semaine et à la semaine prochaine.